Pour Noël, cinq classes de maternelle ont participé à un escape game. Les enseignants et leurs élèves ont confectionné les décors, étudié un album de littérature jeunesse et se sont entraînés aux épreuves du jeu sur TNI et tablette. Vous prêts à Noël Oui Il va y avoir des groupes de cinq ou six élèves qui vont partir avec une tablette. On doit retrouver les clés qui sont cachées dans l'école. Donc il va falloir suivre la carte. Huit défis à relever dans toute l'école. Les élèves mobilisent leur attention pour écouter, chercher, manipuler et décoder les indices pour trouver les clés. On se met derrière Anna, on laisse Anna bien scanner et on écoute bien. On écoute bien. vous bien arrivé dans la salle de motricité. Dans cette pièce, j'ai cassé 12 clés. Il va falloir que vous retrouviez sans les toucher toutes les clés et vous mettez une petite croix sous la clé que vous avez trouvée. J'ai oh, rien là. trouvé. Mais non, mais peux... Alors voilà l'indice que le renne nous a laissé. Il va falloir que vous trouviez où la clé est cachée. Sur, sur, sur, en dessous du sac de Père Noël. En dessous du sac du Père Noël. Je vais y aller. Chose, vous pensez que c'est la clé Qu'on met dans l'enveloppe. Et c'est Asile qui est responsable de l'enveloppe des clés. Ensuite, deuxième épreuve. Donc, nous étions en salle de motricité. Où devons-nous aller Alors, quel est cet endroit Allez, c'est Arthur qui va scanner les explications qui se trouvent là. Il faut retrouver les bons Chiffre, d'accord Donc ça, vous pouvez le faire en même temps ensemble. Le 6 avec le 6 et ainsi de suite. Tu as compris Non, oui. le 2 n'est pas ici, Anna. Le 2 est là, ma bichon. C'est juste que là, ça n'a pas été mis au bon endroit, tout simplement. Alors, on remet bien. C'est bon, on a fini. Alors, je pense qu'il doit y en avoir qui sont pas très. Ah, je... Je... Je... Je je je... On n'a pas fini, bien. Le tableau, oh, y a une clé. et nous y trouvons une clé. Bravo Les activités pédagogiques ont favorisé l'autonomie, la coopération des élèves et développé leurs compétences langagières et civiques.